C'était un petit peu limite. Et du coup d'ailleurs moi quand je bois des bières et que je mange pas beaucoup euh... Oh, sorry, you want it in English? Oh, there's no... Oh, I think that uh, maybe it's better French, in French, because I... it seems that the majority of people are French. Yeah, maybe you can see with uh, people there. On le fait en français? Ah, you want, ok. Bon, désolé. Donc du coup... <laughs> euh... Et donc, du coup, euh, et ben, hier soir, je me suis emporté le fait de ne pas manger et de boire beaucoup de bière. Et j'ai échangé avec quelqu'un et j'ai été sans filtre. C'était un copain, en plus. Et lui, il, il est annonceur, il travaille beaucoup avec Google, Facebook, Amazon. Et à un moment, je lui ai dit, ben, c'est des très belles sociétés. Continue à travailler avec eux, mais j'ai l'impression qu'un de ces trois acteurs est en train de devenir ton concurrent et que tu es en train de devenir très paresseux et de tout leur laisser faire. Et en plus, tu les idéalises, tu, tu en fais des dieux. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu pourrais peut-être essayer de faire un petit peu en restant modeste euh, et du coup je l'ai dit avec pas forcément les bons mots, ce qui est malo... malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui, donc je ne pourrais pas m'excuser, je vais juste essayer avec vous de euh, le dire de manière plus sérieuse que ce que j'ai pu dire hier soir. Il y a des choses dans les grandes plateformes qu'on peut essayer de répliquer à son échelle pour essayer d'exceller dans le data marketing. Et d'ailleurs, il y a plusieurs périmètres, Il y a le parce qu'ils sont très bons sur l'UX, ils sont très bons sur le produit. Là, on va parler plutôt de data marketing. Comment collecter ces informations utilisateurs euh, pour pouvoir adresser le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc je ne me suis pas présenté, Grégoire Frémieux, MédiaRythmics. MédiaRythmics, on est une technologie de data marketing française. Et euh, je me permets de parler de ce sujet-là, pas parce que je connais par cœur Google, Facebook ou Alibaba, mais parce qu'on va travailler, on, on a la chance de travailler pour beaucoup d'acteurs qui sont directement des concurrents de euh, Amazon, de Google, de Facebook. Euh, MédiaRythmics, on est très présent dans les médias, médias qui sont forcément en frontal avec Google et Facebook, on travaille pour plus de la moitié des gros du retail et du e-commerce qui sont en concurrence avec euh, Amazon et, qui, et pour qui c'est une question de survie, d'exceller en data marketing. Du, du CEO jusqu'à l'opérationnel, ils se doivent de prendre les bonnes technologies, de déployer rapidement, euh, et, et voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu qu'il faut faire Non, non c'est pas ça, pardon, je vais être vite. Voilà, donc du coup, je vais vous parler de petits labs. Non, non. Voilà. Ah, c'est inversé en fait, c'est à l'anglaise. Ah non, c'est parce que, pardon. <rire> Donc voilà, Donc, comment, on fait, euh, <rire> comment on fait pour euh, aller dans l'Olympe euh, que Alibaba, que Google, etc. font très bien euh, Ça semble compliqué, mais il y a quelques ch choses qui sont possibles. Donc je vais vous décrire cinq étapes euh, qu'on peut réaliser, ou qu'en tous les cas, nous, Mediarithmix, euh, on a contribué à, à, à créer avec nos clients euh, des cd des alliances Gravity, euh, etc., etc. Donc je vais les détailler. Premier point, c'est votre data. Votre data, ce qu'on appelle la first-party data. Euh, c'est un petit peu comme des, des graines. Euh, arrêtez de les laisser à d'autres. Protégez-les. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de demander, même en Tétropoli, à Amazon, à Google, à Alibaba, c'est leur donner Non. Ils vont les garder pour eux. Ils vont les valoriser. Ils vont les faire fructifier. Ils vont en faire des services à valeur ajoutée. Et donc aujourd'hui, il y a des oiseaux euh, qui viennent vous voir, qui ont un joli plumage, qui ont une jolie voix, et qui vous proposent plein de belles choses, puis au passage, euh, ils seront co-responsables de vos données, ils vont faire des choses, ce sera magique, data science. Très bien, ok, mais soyez critiques, soyez vigilants, euh, et aussi faites attention aux risques GDPR. Quand vous êtes responsable de traitement, s'il y a d'autres co-responsables de traitement, il faut savoir ce qu'ils vont faire avec vos données, parce qu'à la fin, c'est vos clients, c'est vos prospects. Donc Peut-être que le plus intéressant pour vous, c'est de dire, mes données, je les garde, et si je peux les valoriser, les faire fructifier en interne, il y a peut-être plus de sens que laisser plein de personnes venir euh, sans se servir. Attention, parce que les, les gens sont extrêmement habiles, donc sans vouloir tomber dans la parano et le marketing de la peur, soyez critiques, euh, comprenez bien ce que chacun fait, pourquoi, quel tag, avec qui tu travailles, qu'est-ce que tu fais de la data, la data que tu vends, d'où elle vient. C'est un point important, euh, et euh, les grandes plateformes américaines, elles sont extrêmement matures là-dessus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, maîtrisez votre tuyauterie. Donc le data marketing, c'est une énorme plomberie. Euh, quand j'étais consultant, j'avais appris que le best of breed était mieux que le coût intégré. Donc prendre les meilleures solutions partout, c'était mieux que d'avoir une solution globale. Ça, c'est la théorie. La pratique, dans le data marketing, on parle de milliards d'événements, de, de centaines de millions de personnes à traiter en temps réel et il faut une bonne plomberie. Et aujourd'hui, quand on regarde Google, Alibaba, Tencent, etc., etc., ils ont tous, un point commun, ils ont tous construit une plateforme technologique de data marketing intégrée. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes leurs data, qui, first party, seconde partie, vont être intégrées dans un seul système, le online, le offline, toutes les variables, ça va être scénarisé, ça va être segmenté, et au moment où on prend une décision d'achat, au moment où on active, toutes les variables sur l'utilisateur sont présentes. Aujourd'hui, si je suis provocateur, la plupart des grands groupes ont pris un patchwork de solutions en disant ça va être joli, je prends un petit peu des Legos, des Plémo, des trucs, puis ça va marcher parce que sur le PowerPoint, en théorie, ça marche. Ben non, la, la réalité, c'est que c'est extrêmement compliqué à opérer et que du coup, à la fin, il y a du data leakage, il y a euh, du manque de temps réel, il y a un manque d'efficacité euh, qui fait que, ben voilà. Euh, je rebondis sur la présence, précédente présentation de Petit Lab. Google a une suite intégrée. Euh, en étant très direct, les Américains, les, les, les éditeurs SaaS américaines achètent des solutions externes et le vendent ensemble. Donc, je ne suis pas certain que quand on achète euh, une solution d'email, puis une solution DMP, puis une solution CDP, ça fasse quelque chose de facilement intégrable de bout en bout. Donc, mon, mon point aujourd'hui, c'est essayer de construire une infrastructure de data marketing intégrée. Si vous voulez être efficace, si vous voulez le lundi matin en arrivant, j'ai une idée, ben le mardi, c'est mis en place. Et Il n'y aura pas 12 mois de travaux pour enfin envoyer le bon message à la bonne personne. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, euh, ben, la data, le data marketing, la maîtrise du data marketing, ça permet de sortir de son territoire. Amazon, comme, quoi leur, euh, comment ils gagnent leur vie Tout le monde va répondre, le e-commerce. Ben non, Amazon perd de l'argent en e-commerce. Ils ne font pas de marge en e-commerce. Par contre, grâce à la maîtrise du e-commerce, ils arrivent à lancer plein de services, et notamment Amazon Media Service, qui est la machine à cash d'Amazon. Donc la maîtrise du e-commerce, le fait de posséder plein de data, ça fait qu'ils sont capables de créer un business à côté, vend vendent la pub aux agences, à leurs fournisseurs. Là, je parle d'Amazon, mais il y a plein de business où il y a un intérêt, grâce à la maîtrise du data marketing, de lancer d'autres modèles économiques où il y aura plus de marge. Mais vraiment, euh, n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand, parce qu'on voit plein d'exemples dans plein d'autres secteurs, les télécoms, les foncières, bien sûr le retail, euh, le, le transport, l'hospitalité, où en fait, on peut partir de son core business, de sa bonne capacité à avoir une relation avec des clients et des prospects, pour derrière lancer d'autres modèles économiques, notamment publicitaires. Euh, C'est facile hein, de dire on va faire comme les Gafa mais maintenant ils sont gros, il faut aussi savoir rester modeste est-ce que votre active data est comparable à celui euh, d'Alibaba ou d'Amazon A priori, non. Même aujourd'hui, des acteurs pour lesquels on travaille, qui sont très gros, je pense à des groupes médias comme Prisma, comme SoLocal, etc., se sont dit, maintenant, bah tout seul, je ne vais pas y arriver. Et donc, il y a un moment, en data, ce qui est important, c'est la puissance, c'est la force. Avoir les meilleurs data scientists, c'est très bien, mais s'ils jouent sur une paillasse de data extrêmement petite, ils ne pourront rien faire, même avec les meilleurs algo. Donc, il y a un moment, se dire, est-ce que vous allez tout seul ou est-ce que vous avez intérêt à vous allier avec des gens qui peuvent être des partenaires dans la, dans la chaîne de valeur, qui peuvent être des acteurs complémentaires, voire même qui peuvent être des concurrents. Et donc, nous, MédiaRiteMix, on intervient comme la solution technologique d'acteurs qui souhaitent faire des alliances data. Alliances data qui respectent la pleine propriété de chaque acteur, mais qui permet une exploitation commune en strict respect de la GDPR. Et donc on a forcément... On a lancé cinq alliances aujourd'hui, à chaque fois, ça a été vu par le régulateur local de à quel point l'alliance répond à la façon de se partager ou pas la, la data. Donc ça peut être des alliances dans le média, on est la technologie de l'alliance Gravity, donc 25 acteurs du média et des télécoms en France qui travaillent ensemble, même genre d'initiative au Canada. Euh, on va aussi travailler pour des alliances, par exemple dans le retail, donc des enseignes qui peuvent être concurrents, qui se disent comment ensemble, on peut avoir une meilleure vision de nos prospects et de nos clients pour enfin pouvoir leur adresser le bon message au bon moment. Et donc on, avoir une taille critique de data pour savoir reconnaître les gens et être, être intelligent. Donc, les alliances data, c'est un peu compliqué conceptuellement. C'est un peu euh, bizarre de dire je vais travailler avec un fournisseur, avec un client, avec un, un concurrent. Mais ça permet d'avoir une taille critique pour quelque part jouer dans la cour des grands. Alliance Gravity a une taille quasiment identique à Google et Facebook. Euh, 3W Relevancy, qui mutualise les actifs de plein d'acteurs, galeries casino, mais aussi hors casino, commence euh, bah, fait faire un tiers du, du, du poids d'Amazon en France. Donc ça commence à être sympa. Dernière idée, une fois qu'on a réussi, qu'on a les compétences, qu'on a une technologie intégrée de bout en bout, on a quelque part cette colonne vertébrale. C'est bien une colonne vertébrale, c'est bien un système nerveux. Ce qu'il faut, c'est l'intelligence. L'intelligence, notamment le, tout ce qui est intelligence artificielle, pour être capable enfin de faire le bon message au bon moment à la bonne personne. Et là-dessus, j'ai envie de dire, la technologie, le système nerveux, c'est un peu compliqué de le construire vous-même. L'intelligence, vous l'avez, vous, vous êtes capable de l'avoir. Et donc, quelque part, j'ai envie de dire, votre destin, c'est d'avoir en interne des équipes de data scientists qui sont capables de recommander des algorithmes qui puissent être opérés directement dans vos outils. Et peut-être qu'à terme, ce sera de moins dépendre des excellentes euh, Google, Critéo et autres, mais plus de dire, en interne, développons les compétences, mais ayons aussi, évitons par contre de créer des silos entre des data scientists qui travaillent dans leur chambre et les équipes opérationnelles qui ont besoin de shooter un email ou de faire une campagne de pub. Donc, il faut des technologies qui vous permettent d'opérer en temps réel votre intelligence, les algos que vous pourrez développer avec une data disponible et pouvoir l'activer en temps réel. Et donc, nous, de MediaractMix, on est vraiment là-dessus en disant on a les algos euh, presse-bouton, mais vous pouvez aussi, vous ou les conseils, développer des algorithmes pour envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et donc, pour ça, c'est un mix DMP-CDP. Il y aura une autre conférence sur les acronymes DMP-CDP avec plaisir pour vous accueillir. On peut tout collecter où on peut mettre ça dans un data lake as a service, faire travailler en interne via des conseils, via nous, pour avoir un bon outil de scoring, et se dire bah, je vais enfin pouvoir personnaliser l'ensemble de mon parcours entre le on-site, où on va appeler des sociétés qui sont spécialisées là-dessus, l'email, le display, etc., pour enfin arriver à euh, ce qu'on arrive à faire au quotidien. Là, quand on communique, vous et moi, au quotidien, on prend en compte tous les messages, on a un système nerveux qui est capable d'analyser, on a, une, on a une, un système d'activation entre la voix, le, les gestes qui sont synchronisés. Et pour ça, il faut, un, il faut une colonne vertébrale. Et donc, nous, Média Rhythmix, on est là-dessus. Euh, on, on marche bien en France. On a convaincu, du coup, les leaders du retail, les leaders du média, qui sont les deux secteurs qui ont le plus de douleur en data marketing. Et maintenant, du coup, on est en train d'aller voir plus largement tous les acteurs en disant bah, « Ok, vous avez cédé aux, aux vagues, aux sirènes de la mode, il faut une, DMP, une, une, une, une, une CDP ». Maintenant, vous savez ce que vous souhaitez, vous savez ce qu'il est possible de faire, donc rentrons dans les fonctionnalités, rentrons dans les cas d'usage pour voir concrètement comment on peut faire de l'argent. Est-ce que je suis bon au niveau du temps ah, Parfait. J'aurais été ravi de répondre à vos questions, mais je crois que je n'ai pas le droit. Pas le droit. Mais alors, donc n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand à l'entrée. Merci.